Salut, moi c'est Pline, je fais des vidéos pour parler d'éducation. L'éducation concerne tout le monde, mais on a assez peu de recul sur les possibilités dans ce domaine. D'ailleurs, on remet peu en question ce qu'on a vécu, même si on dit souvent que c'était pas terrible. Chaque décor est unique. À travers des vidéos critiques et documentées, je donne des éléments pour faire réfléchir sur des questions comme qu'est-ce que l'éducation Le rôle de l'école les alternatives en éducation ou les personnalités qui ont contribué à la réflexion sur le sujet. Pour en savoir plus, abonnez-vous et allez jeter un œil aux autres vidéos. A bientôt. Elles sont vraiment bonnes.